Je suis Nicolas Roland, je suis géomaticien et je suis aussi président de l'association OSGO France qui œuvre pour la promotion du logiciel libre, des standards, des données et l'éducation ouverte dans le monde de la géomatique. C'est un moment important puisque là on organise l'événement, on porte l'événement, on va rencontrer nos utilisateurs, les utilisateurs des outils, les développeurs aussi vont pouvoir rencontrer les utilisateurs. C'est un moment où la communauté va pouvoir se regrouper, c'est en fait l'animation de la communauté. Et oui, c'est un moment très très fort, c'est pas juste de la représentation. Dans un événement du logiciel libre d'information géographique, là, donc c'est nous qui portons pour la communauté et c'est vraiment toute la communauté. Là, il y a 140 personnes de la communauté euh, autour du logiciel libre géographique et plus particulièrement que C'est le cœur, hein, c'est de pouvoir se rencontrer. Euh, que les gens puissent dire bah, les nouveautés des, des projets, mais surtout aussi avoir les retours d'expérience. C'est que telle collectivité, par exemple, utilise QGIS pour tel ou tel problème, que autre collectivité, ah, j'ai le même problème, je vais pouvoir euh, contacter ces gens-là, voir comment euh, ils ont réglé leurs problèmes, comment euh, ils peuvent adapter les solutions à leurs besoins. Alors c'est du temps bénévole, euh, principalement le soir, euh, pas tous les soirs, mais un petit peu le soir, euh, mai répond. Euh, le répond. Parfois le week-end. Ça, ça s'accélère un petit peu quand on approche de l'événement. On euh, a des réunions une à deux fois par mois le mardi euh, entre midi et deux. Euh, vous pouvez échanger euh, sur les, les avancements des différents points d'étape. Je trouvais ça intéressant. On voit des choses complètement différentes. Alors du plugging, beaucoup de plugins. Euh, je crois que le mot plugging a été prononcé 800 cette fois ah oui. euh, dans, dans la journée. Merci d'avoir compté. C'est Tok. Très calesien. Non, non. Euh, non sérieusement, beaucoup de plugging, mais pas que des plugging, juste des retours d'utilisateurs. Et puis, euh, le, on a eu quand même beaucoup de sessions questions. Merci ouais. de Pierre à ah, Reims, <rire> monsieur Pierre de Reims, euh, mais pas que. Et du coup, ça permet euh, aux gens qui développaient des plugins d'avoir des retours qu'ils faisaient et les gens qui utilisaient des antifugistes dans leur cœur de métier, d'avoir aussi des, des retours sur d'autres problématiques. Ok, bah, trop bien. Bah, merci Nicolas. Merci. Ah, bon retour. Merci Florent.